Je présente Josquin, donc Josquin rare est chercheur au Laboratoire astroparticules et Cosmologie au CNRS. Et euh, donc, il travaille sur plusieurs expériences pour la compréhension de l'univers primordial, euh, du CMB, euh, l'énergie noire, donc il va, il va nous raconter les... Les... les premières minutes de l'univers. Merci Josquin pour, pour, pour ta, ta présentation. Merci laisse... Mathéo. Merci pour l'introduction. Il y a un certain chevauchement avec, avec la présentation de la vidéo. Je vais couper ma vidéo, je crois. Un certain chevauchement avec ce qu'a présenté Joe. Euh, donc, en effet, je vais, je vais me concentrer sur la première partie de sa présentation, à savoir les premières minutes euh, de l'univers. Et je voulais juste me présenter. Donc, en effet, je travaille sur l'étude le, le, euh, du fond diffus cosmologique. Mon expérience se situe dans, dans le nord du Chili, euh, à la frontière argentine, aux frontières argentines et bolivienne. Vous voyez ici euh, donc le site d'observation. Je pense que vous voyez ma, ma souris. Donc, c'est à côté de San Pedro de Atacama, sur un plateau qu'on appelle Chajnator. Euh, donc voilà les, les expériences que Joe a mentionnées, euh, Simon's Observatory, Simon's Array, ce n'est pas loin d'une autre expérience de l'autre côté de la frontière argentine qui s'appelle Cubic, et si vous avez vu euh, peut-être récemment dans, dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, un article euh, voilà, qui parle de cette expérience euh, qui a développé euh, notamment le, le laboratoire APC. C'est un site privilégié pour observer ce, ce fond diffus cosmologique qui n'est évidemment pas visible à l'œil nu. Euh, mais si on pouvait voir euh, longueur d'onde millimétrique, alors on verrait un signal extrêmement isotrope euh, qui suit une loi de corps noir, comme l'a dit Joe, à, à une température de 2,7 Kelvin. Ça a été détecté pour la première fois dans les, dans les années 60 euh, avec cette antenne ici qui est située dans le New Jersey. Et je, je vous montre ce petit timbre ici, car en fait, cette antenne euh, était prévue prévu qu'elle soit utilisée comme un backup pour euh, le test d'un de, des premiers satellites de télécommunication, Telstar, dans les années 60, donc, et en backup de, du, de la non-réalisation d'un télescope à Plumeur-Baudou, en Bretagne, dans notre Bretagne, en France. Euh, et en fait, donc, euh, ce, ce radiotélescope a bien eu lieu et la communication de Telstar entre Andover euh, dans, le, dans le Maine aux États-Unis et, euh, et euh, Plummer-Baudou a bien eu lieu, libérant ainsi euh, l'expérience euh, que vous voyez ici, ce télescope qui est dans le New Jersey, donc, où deux radios asthromes Pendias et Wilson, euh, ont détecté pour la première fois ce, ce signal cosmologique qui est d'une expérience, qui est une, une mesure très importante en cosmologie, qui montre que l'ensemble de l'univers observable a été à l'équilibre thermique dans sa prime jeunesse. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les toutes petites fluctuations autour de ce signal isotrope et homogène. Donc, en zoomant à quelques dizaines de milliers, de micro et en étudiant notamment sa polarisation, on apprend beaucoup de choses sur l'état de la matière dans l'univers primordial. On va en parler un petit peu plus après. Et pour vous dire à quel point c'est un honneur de parler après, après Joe Silk, il a, il a publié près d'un millier d'articles, des centaines en premier auteur. Mais voilà, il y a ce, cet article qui est notable dans les, quand il était encore doctorant en 67, qui... qui euh, euh, explique pourquoi hein, ce qu'on doit s'attendre à avoir des fluctuations dans euh, la, la boule de feu primordiale, donc c est, c est, ce signal, ce, ce fond diffus cosmologique, et donc c'est les, les prémices, les premières observations, les premières études euh, de ces anisotropies qui sont donc interprétées comme euh, les, les, les germes des futures structures. Donc voici un, un diagramme où vous voyez le fond diffus cosmologique à gauche, le temps qui défile vers la droite. Et donc, ces petites fluctuations du fond du cosmologique, des... elles sont liées aux fluctuations de densité du plasma primordial, donc euh, des grumeaux un peu dans une soupe euh, chaude de particules. Et ces grumeaux, par action de la gravité, vont permettre à la, la formation des premières étoiles, des premières galaxies, des premiers amas de galaxies, toutes les structures que nous voyons aujourd'hui dans, dans l'univers euh, récent. Voici donc. Euh le même diagramme que Joe a présenté, mais que j'ai représenté ici un peu différemment. Donc en vertical, vous avez le temps et à l'horizontal, vous avez l'espace. Euh, donc euh, tout commence par la formation de, de l'espace-temps tel qu'on le connaît aujourd'hui, ensuite une phase d'inflation, on y reviendra juste après, donc euh, une très forte expansion de l'espace-temps, ensuite euh, l'histoire, euh, vous allez voir le, la formation des premières particules dans, dans les premières secondes, premières minutes premières années dans le plasma chaud, puis environ 380 000 ans après le Big Bang, on a l'émission du fond du feu cosmologique que j'ai représenté par ce grand plateau bleu, et 14 milliards d'années après, nous voici ici aujourd'hui. Ce qui est important de comprendre dans la cosmologie, c'est que du fait de la vitesse finie de la lumière, on est, nos observations sont limitées à ce qu'on appelle un cône de lumière, donc vous avez ici une très belle illustration de la présentation est en franglais, donc vous avez la moitié en français, la moitié en anglais. Je suis désolé, j'espère que ça, ça ira. Euh, donc, notre cône de, de lumière, donc limite, nous donne juste une portion de, de l'univers dans son ensemble, donc juste une portion d'univers à voir. Et donc, c'est ce que vous voyez ici euh, notre univers observable est, est limité par cette surface de dernière diffusion, c'est une photosphère qui, qui nous entoure et qui finalement, finalement donne les limites de, de notre univers observable. Entre lui et nous, nous avons donc accès à toutes les structures, les galaxies, les amas de galaxies. Quand on remonte le temps, on a accès aux premières étoiles qui se sont allumées et puis les âges sombres donc qui ont été décrits par, par Joe un peu plus tôt. Voilà, donc euh, nous aujourd'hui, on développe énormément de... D'expériences, de, notamment spatiales comme celle-ci ici que j'ai représentée, qui tentent d'observer, de scruter de la façon la plus précise possible le fond diffus cosmologique. En trois dimensions, ce qui est vraiment un peu plus proche de notre expérience quotidienne, la Terre est au centre de l'univers observable. Et donc cette photosphère, le, la limite de l'univers observable, euh, et bien vous la voyez, c'est cette dernière coquille ici qui qui nous est donné de voir, en tout cas en étudiant la lumière, en regardant, en recueillant les, les photons. Cette cosmologie, si on veut essayer de comprendre les premières minutes de l'univers, il faut bien comprendre que tout est basé sur les équations d'Einstein, qui lient, comme c'est illustré ici, l'espace, le temps, l'énergie, la matière. Ça a déjà été évoqué par Joe, donc ces équations d'Einstein associent la géométrie de l'espace-temps dans le membre de gauche et son contenu énergétique dans le membre de droite. C'est notamment ces équations qui permettent de comprendre pourquoi il y a un effet de l'antigravitationnel, bien illustré dans ce genre de, de photos où on, vous voyez des arcs lumineux qui sont en fait des, des, des vues des, des galaxies lointaines, ces galaxies lointaines qui sont déformées, dont l'image est déformée par la présence de matière entre elles et nous. Lorsqu'on regarde l'univers dans, dans son ensemble, euh, il est extrêmement homogène et isotrope. Euh, notre expérience, lorsqu'on lorsqu regarde le ciel à l'œil nu, le, la nuit, on voit beaucoup d'étoiles. Ce sont toutes des étoiles qui font partie de notre galaxie. Et euh, si on a des très bons yeux et que la nuit est bonne, on peut voir d'autres galaxies, la galaxie d'Andromède Andromède, par exemple. Donc le, le ciel nous semble structuré. Mais aux échelles cosmologiques, celui-ci est vraiment homogène et isotrope. On voit en fait qu'il s'agit d'une mousse tridimensionnelle composée de, de milliards de galaxies, comme la nôtre. Et euh, on peut faire l'hypothèse d'un fluide parfait dans le terme de droite des équations d'Einstein et qui nous amène aux équations de Friedman. C'est une approximation, si vous voulez, de, des équations d'Einstein euh, adaptées à la description euh, de l'univers. Ces équations de Friedman, il y en a deux, et euh, elles nous donnent la première, par exemple, une relation entre l'énergie, ce qu'on pourrait appeler l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie totale, hein, comme c'est euh, habituel de le faire en physique et en mécanique. L'énergie cinétique, c'est, ça va être l'expansion de l'univers. L'énergie potentielle va être associée à la présence de matière ou d'énergie dans l'espace-temps, et l'énergie totale va être reliée à la géométrie de l'espace-temps. Ce qui est important de voir, et c'est ce qu'a remarqué le maître, comme Joe le disait, c'est que dès lors qu'on met une énergie euh, ou de la matière, de la lumière sur cet espace-temps, celui-ci est forcément dynamique. Il est forcément en expansion ou en contraction. De même, si dans certains cas, on peut euh, imposer une accélération Là, on voit la dérivée seconde secondes de la taille de le, typique de l'espace-temps peut imposer donc une accélération, une décélération euh, de l'expansion de l'univers. Donc c'est ce qu'a remarqué Georges Lemaitre. Euh, l'univers est dynamique. Ça, Joe l'a très bien décrit tout à l'heure. Donc je, je passe là-dessus. Et donc c'est ce qu'a remarqué observationnellement euh, Hubble en, donc en mesurant la vitesse de récession d'objets lointains en fonction de leur distance. Ça a été donc, après 80 ans de progrès, maintenant, on, a, on, on, on teste la validité de cette loi jusqu'à des distances et donc des temps anciens de plus en plus éloignés, et on voit qu'il y a un petit, une petite différence entre la loi linéaire de Hubble et les observations, qui sont notamment dues par la présence d'énergie noire. On va revenir là-dessus. Juste un mot. Pour vous dire que cette, la vitesse d'expansion de l'univers est aujourd'hui un des grands débats de la cosmologie actuelle. Il y a une, une, un désaccord entre les mesures inférées par l'observation du fond diffus cosmologique et les mesures de l'univers, on va dire, local qu'on qu réalise avec l'observation de supernovae. Donc, il y a énormément de publications ces jours-ci, enfin ces, ces années-ci, on va dire, sur cette. Cette différence de mesure dans la vitesse d'expansion et donc ça, c'est un des sujets chauds de la cosmologie théorique et observationnelle aujourd'hui. Toujours est-il que notre univers est en expansion, on donne souvent cette image, c'est comme si nous étions un des raisins euh, dans un cake au raisin où on aurait mis beaucoup de levure et que le cake serait en train de cuire dans le four. Donc euh, nous, nous sommes sur notre raisin et on voit tous les autres raisins s'éloigner et plus les raisins étaient éloignés au départ, et plus ils semblent s'éloigner rapidement. Donc on est vraiment dans un, dans un cac au raisin, en tridimensionnel, et, euh, et c'est ça l'expansion de l'univers. Alors c'est important de, de comprendre cette dynamique, euh, parce que c'est ce qui nous est donné d'observer à travers l'univers observable, et c'est important de comprendre que les équations d'Einstein lient la dynamique de l'espace-temps avec le contenu énergétique. Par exemple, c'est comme ça que l'on sait qu'aujourd'hui, l'univers semble dominé par une énergie noire parce que l'expansion semble accélérer de façon exponentielle. Précédemment, un petit peu plus tôt dans l'histoire de l'univers, celui-ci était dominé par de la matière, la matière baryonique, la matière noire, qui fait que euh, la taille typique de l'espace-temps croissait comme euh, le temps à la puissance deux tiers, encore précédemment, dans les, 50, les 60 000 premières années de l'univers, celui-ci était dominé par la radiation, donc la lumière, qui fait que l'expansion allait croisser comme le temps, la racine carrée du temps. Donc ça, c'est extrêmement important de, de voir cette intrication entre matière, énergie et la dynamique de l'espace-temps. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on infère aujourd'hui, comme l'a dit Joe, que 70% du contenu énergétique de l'univers, c'est de l'énergie noire. Aucune idée de sa nature fondamentale. La matière noire, 25%, toujours pas détectée aujourd'hui. 4%, ce sont, correspondent de l'hydrogène et de l'hélium libre, comme on va le voir après. Et seulement le 1%, ici, c'est 0,5% d'étoiles, 0,3% de neutrinos et 0,03% d'éléments lourds. Euh, dont nous nous sommes faits et donc qui nous permettent d'avoir cette, euh, cette conversation aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très peu, euh, on n'est pas représentatif vraiment du contenu énergétique de l'univers ici. Alors en regardant euh, les, le, le fond du flux cosmologique, nous pouvons euh, comprendre, euh, ajuster la dynamique de l'espace-temps et ajuster, euh, ajuster la, la morphologie de ces petits grumeaux de matière que nous voyons dans l'univers primordial. Alors là, je quitte ma présentation, vous avez toujours accès à mon écran, et je voulais juste vous montrer ce, ce petite, cette petite simulation. Euh, oui, je vais passer comme ça. Vous voyez la petite carte ici, qui est euh, finalement euh, un calcul à partir des données que sont euh, la... la la quantité de matière normale, baryonique, qui nous compose, la quantité de matière noire, la deuxième ici la deuxième règle, et la quantité d'énergie noire. Donc je vais juste jouer avec ces différentes réglettes pour, pour vous montrer ce qui se passe sur la prédiction d'univers avec ces paramètres-là, et ce que nous observons effectivement, Donc, je vais peut de le grandir comme ça, Voilà, euh, ce que nous voyons effectivement dans le fond du flux cosmologique. Si je change la quantité de matière normale, pour aller vers des, des valeurs beaucoup plus faibles, vous voyez la, la tête des grumeaux qui change au fur et à mesure. Donc, voilà, s'il y a vraiment. Bon, là, ça ne marche pas. Il faut un tout petit peu de matière, ce qu'on appelle baryonique. Et donc, vous voyez euh, ici euh, que les, les observations euh, effectives, effectives du fond diffus cosmologique ne correspondent pas à ce modèle théorique. Si de même, j'ajoute de la matière noire ou j'en enlève, vous voyez également le contraste de ces grumeaux qui changent Beaucoup, donc la matière noire est un des ingrédients qui est important d'ajouter aux équations d'Einstein pour retrouver la morphologie, euh, la morphologie des, des, des grumeaux du fond cosmologique, et c'est la même chose pour l'énergie noire. En en mettant trop ou pas assez, on ne retrouve pas non plus euh, les, la morphologie donc, de ces grumeaux. De même, ça a un impact notable sur l'âge de l'univers. Celui-ci peut être trop jeune ou trop vieux par rapport aux observations, par exemple, de formation d'étoiles ou de galaxies. Voilà, donc c'est quelque chose, un lien que, que vous pourrez avoir accès dans, dans ma présentation. Alors, attendez, je reviens ici. Hop, voilà. Euh... Ces études, donc l'étude, l'ajustement des paramètres cosmologiques, comme on les appelle, ces paramètres ici, donc c'est vraiment en faisant ce genre de petit jeu ici, euh, notamment avec les spectres de puissance angulaire, euh, comme vous l'a dit Joe déjà, que c'est vraiment la, la base du travail des, des cosmologistes du, du fonds cosmologique. C'était euh, un des grands enjeux à la fin des années 90 et des années 2000 d'observer ces anisotropies du fond diffus du cosmologique, notamment pour régler un des paramètres qui était la géométrie de l'univers, en euh, essayant d'ajuster ce qu'on appelle l'horizon sonore. C'est avec ces, euh, ces mesures qu'on l'on sait que l'univers est géométriquement plat. Euh, L'espace-temps qui compose l'univers est, euh, est absolument plat en fait, avec une, une très grande précision. Aujourd'hui, on, on en est sûr. Euh, D'autres paramètres cosmologiques ont été euh, donc ajustés, notamment avec les observations faites par Kobe dans les années 90. Donc là, on vous voyait le signal, c'est une carte de l'ensemble du ciel et on vous voyait ici le signal isotrope et homogène du fond du feu cosmologique. Euh, L'étude en fréquence de ce signal nous a montré que c'était un corps noir absolument parfait, presque, presque parfait, un des plus beaux corps noirs que nous est donné d'avoir dans la nature. Et ça, ça montre que vraiment tous les photons que nous récoltons, qu'ils arrivent d'un côté du ciel ou de l'autre, étaient vraiment à l'équilibre thermique dans le, la jeunesse de, de l'univers. Donc ça, c'est vraiment très important pour comprendre ce qui s'est passé dans, au tout début de l'univers. En zoomant sur, sur ce signal homogène, on avait accès avec Kobe à ces grumeaux du fond cosmologique puis WMAP, une autre expérience américaine dans les années 2000, a, a amélioré la précision de mesure de ces grumeaux. Et enfin, Planck, vous connaissez peut-être l'existence, une expérience européenne, a fait vraiment une mesure ultime euh, de, de, de ces grumeaux. Donc là, on a vraiment accès aux, aux germes. On voit les points bleus et les points rouges qui sont vraiment les germes, les sur et sous densités qui vont donner naissance au, à toutes les structures qui nous entourent aujourd'hui. Donc, nous savons que l'univers est, est plat, comme je l'ai mentionné. Donc, ce n'est pas, on ne vit pas sur une sphère ou sur une, une selle de cheval, une géométrie hyperbolique. C'est vraiment plat. Et ça, c'est un cas particulier, hein, parce que c'est plus facile de faire un cas avec une certaine courbure qu'un cas tout plat. Donc, ça, c'est un des questionnements, une des questions de, de, de, pour les cosmologistes aujourd'hui. Et j'y répondrai dans, dans quelques transparents. Alors. Lorsqu'on, je vais maintenant me concentrer sur l'histoire, les premières minutes de l'univers, qui est vraiment le cœur de cette présentation. Georges Lemaitre était un des premiers à se poser la question de qu'est-ce qui a pu se passer dans l'univers primordial. Vous voyez que toutes les courbes qu'il a dessinées sur son carnet se retrouvent ici dans les temps proches de zéro. Donc, si toute la matière qui nous entoure, les galaxies, la lumière, l'hélium, l'hydrogène, tout ce qui nous entoure était concentré dans un, dans un univers plus petit. Forcément, la matière était plus chaude et plus dense. Et dans, dans un essai de cosmogonie, qu'il a appelé l'hypothèse de l'atome primitif, Georges Lemaitre propose que toute la matière était réunie dans, dans un atome gigantesque, plusieurs fois la taille du Soleil, et que donc de fait de sa taille, de sa masse, celui-ci était instable et aurait pu se désintégrer dans toutes les particules, toute la matière qui nous entoure aujourd'hui. Alors, c'est une, une, une idée élégante, mais euh, ça n'explique pas la présence euh, largement dominante d'hydrogène et d'hélium. En fait, si on, part par, si on commence par la désintégration d'un gros atome, on peut s'arrêter euh, sur des atomes beaucoup plus stables que l'hydrogène et l'hélium, hein, notamment le fer ou, euh, ou l'oxygène. Donc, ça n'explique pas de façon naturelle pourquoi il y a une très grande présence d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Effectivement, on a, si on regarde aujourd'hui, on a 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et seulement 2% d'autres choses. Ces autres choses dont nous sommes issus, qui, qui donnent naissance à la vie. Alors, c'est là où intervient Georges Gamow, où lui propose non pas de se baser sur la fission, d'un atome primordial, mais plutôt de la fusion, donc de, parler, de partir des éléments euh, euh, élémentaires et donc de les associer euh, pour fabriquer les, les, les, les atomes les plus simples que sont l'hydrogène, l'hélium, etc. Et notamment, euh, grâce aux équations d'Einstein, de Friedman, il, il sait qu'en regroupant toute la matière que l'on voit dans l'univers aujourd'hui, en regroupant dans un univers tout petit au départ de l'univers, on fixe la dynamique de l'espace-temps. Et ainsi, on fixe la température, l'évolution de la température de, ce, de cet univers. La température décroît avec l'expansion de l'univers, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans cet univers primordial, dans ce plasma primordial, donc le Big Bang prédit à des prédictions assez précises sur les quantités d'hydrogène, d'hélium, etc. que l'on peut produire. Et une de ces phrases était que les éléments chimiques ont été cuisinés en moins de temps qu'il n'en faut pour faire cuire un œuf. Donc suivant que c'est un, ça peut être un œuf à la coque ou un œuf dur, mais c'est en quelques minutes. Globalement, on va le voir, les trois premières minutes sont suffisantes pour produire les premiers noyaux d'atomes. Et c'était le titre voilà, d'un... C'est un livre très connu de Steven Weinberg, « Les trois premières minutes de l'univers » que je vous invite à, à parcourir. Alors pour comprendre la physique du plasma dense et chaud au début de l'univers, il, il faut parler d'énergie de température de liaison. C'est sûrement un concept que vous connaissez. Par exemple, les atomes, pour les faire, pour les faire fondre, pour dissocier les électrons du noyau, c'est environ un millier de degrés Kelvin. Pour, en ce qui concerne les noyaux, qui ont une taille d'environ 10 puissance moins 14 mètres, l'énergie de liaison, c'est environ 10 milliards de degrés Kelvin. Pour les protons et les neutrons, il faut encore augmenter la température. Eux ont une, une, une taille d'environ 10 puissance moins 15 mètres. Et il faut chauffer à 100 milliards de degrés Kelvin. Et enfin, les quarks, qui, sont à, qui ont une taille de 10 puissance moins 18 mètres, qui sont vraiment les constituants les plus élémentaires, euh, disons, du modèle standard tel qu'on le connaît aujourd'hui il faut donc monter à 10 000 milliards de degrés Kelvin. Donc, ces, ces quantités sont importantes, car euh, au Big Bang, on a une température qui est extrêmement élevée. Et vous allez voir qu'avec la température qui se décroît, donc, euh, on, on va en dessous euh, de, de ces températures de, euh, oui, de, de fonte, euh, de, de, de ces éléments, ils vont pouvoir se former et donc euh, rester jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors pour comprendre ces énergies de liaison, elles sont, elles sont fixées à partir des quatre forces fondamentales que nous connaissons, à savoir la gravité, donc l'espace-temps, le montre ce petit gif ici, c'est la, la déformation de l'espace-temps, la force électromagnétique qui est, vous le savez, 10 puissance 39 fois plus forte que la gravité, Et donc il y a un, un champ d'action assez grand, hein, des échelles on va dire, assez petites, microscopiques, mais jusqu'aux échelles macroscopique, un des, des exemples connus, c'est évidemment les éclairs, la force faible, dont une des manifestations est la désintégration, par exemple, des neutrons en protons, qui est 10 puissance 28 fois plus forte que la gravité, et enfin la force forte, 10 puissance 41 fois plus forte que la gravité, qui associe les quarks ensemble pour faire les protons et les neutrons, ce qu'on appelle les hadrons. Ces deux dernières forces ici agissent sur les échelles atomiques, entre 10 puissance moins 15 et moins 18 mètres. Donc là où la gravité et la force électromagnétique ne sont vraiment sous-dominantes. Comme l'a, la, la mentionné Joe déjà, l'histoire la, la, des premières minutes de l'univers c'est vraiment associé à la baisse de température du fait de l'expansion de l'univers et à des brisures de symétrie. Et ça c'est important comme concept, comme concept. Par exemple, on pense en deçà du temps de Planck, avant 10 puissance moins 43 secondes, toutes les forces de la nature n'étaient qu'une. L'énergie était telle que toute la physique était gouvernée par une seule force qu'on appelle supergravité ou gravité quantique. On ne sait pas ce qu'elle est ni théoriquement ni observationnellement. Je vais en reparler juste après. En tout cas, après 10 puissance moins 43 secondes se forme l'espace-temps tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'espère que vous êtes encore là. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Euh... Oui, tout va bien. OK, super. Euh... <rire> Merci. Euh... Donc l'espace-temps tel qu'on le connaît, donc la formation de la force de gravité, puis euh, comme on va le voir, la force forte, électromagnétique et faible euh, qui se dissocie des autres. Il faut voir ces, ces brisures de symétrie. J'aime bien cette image comme un... une pièce qu'on qu jette en l'air ou qu'on fait tourner sur une table comme ici c'est-à-dire qu'à haute énergie, la pièce tourne, on est dans un état où pile et face n'a pas vraiment de sens, c'est les deux ensemble, mais avec la température de l'univers qui baisse, euh, donc là par exemple les frottements qui vont agir sur cette pièce, elle va tomber sur la table, va faire un bruit, donc elle va être pile et face et dégager de l'énergie, le bruit, et donc, c'est vraiment une analogie pour comprendre ce qui se passe dans l'univers. Et cette brisure de symétrie est associée à des paramètres que sont ici la coefficient de friction, la taille de la pièce, ou que sais-je, de, la densité de l'air, par exemple. Donc, c'est vraiment ça, les, les, les, la brisure de symétrie et la distinction entre les différentes forces. Donc, la première... Euh, euh, dissociation entre la, la supergravité et la gravité quantique se fait donc à 10 puissance moins 43 secondes juste après. Donc on a euh, l'apparition de l'espace-temps tel qu'on le connaît. Euh, donc on a la gravité euh, d'un côté et puis ce qu'on va appeler le Grand Unified Theory, la théorie de grande unification, et la force qui regroupe force forte, force faible et force électromagnétique. Alors que donc, la gravité quantique, vous le savez sûrement, il y a, on n'a pas de théorie ni d'observation de, de ce régime de, de, cette, de la physique qui est associée ici. Par contre, pour la, la force GUT, on a une théorie, mais pas d'observation. Euh, ensuite, on arrive à 10 puissance moins 35, qui est donc la phase d'inflation ici, où l'espace-temps, la taille typique de l'espace-temps, prend un facteur 10 puissance 26. Et euh, ça, c'est donc une, une, un modèle euh, qui, qui, qui demande à être vérifié, mais on a beaucoup de choses qui nous, nous permettent d'y croire. Euh, ce modèle a été introduit pour répondre à ce qu'on appelle le problème de l'horizon, qui fait que si on regarde deux points extrêmement éloignés du fond diffus cosmologique, dans le modèle du Big Bang standard, ces deux points n'avaient aucun moyen d'être en communication dans leur passé. Le temps t égal à zéro pour eux. Les mettait à des distances suffisamment éloignées pour qu'ils n'aient pas pu échanger d'informations, euh, rentrer en contact, et ainsi, on n'a pas de possibilité dans le modèle du Big Bang standard d'expliquer la qualité, le niveau d'homogénéité et d'isotropie du fond diffus cosmologique. C'est exactement la même chose que je représente ici. Donc, lorsqu'on regarde Andromède, qui est situé à 2,5 millions d'années-lumière de nous, on la regarde telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Lorsqu'on regarde le fond diffus cosmologique, euh, donc émis il y a 13 milliards d'années, en fait, c'est une distance qui est environ 60, une, soixantaine, une cinquantaine de, de milliards d'années-lumière de nous, donc, peu importe, mais en tout cas, les points A et B, qui sont vraiment les plus distants que nous puissions observer sur le fond diffus cosmologique, n'ont pas pu euh, être rentrés en communication dans le passé. Et donc, l'inflation, c'est un ajout où ici on a une grande phase d'inflation, d'expansion de, de l'univers, de qui permet à A et B d'avoir été, été en contact causal dans l'univers primordial. Euh, notamment, on dit que, que notre univers observable, qui a une taille d'une cinquantaine de milliards d'années-lumière de, de rayons, euh, est, avait une taille plus petite qu'un atome juste avant l'inflation. Donc, C'est vraiment euh, une expansion gigantesque. Cette inflation nous permet également, comme l'a dit Joe, d'expliquer de, euh, la platitude de, notre, de la géométrie de l'univers. C'est difficile pour les physiciens de croire que l'univers était plat dès le départ. C'est plus facile d'imaginer qu'il avait une géométrie aléatoire. Et Grâce à l'inflation, qui est vraiment comme quelqu'un qui souffle dans un ballon, eh bien, forcément, à la fin de l'inflation, le facteur d'expansion est si important qu'on arrive à une géométrie plate. Et De même que lorsqu'on regarde un paysage, l'horizon nous semble plat parce que le rayon de courbure de la Terre est beaucoup plus grand que ce qui nous est donné d'observer ici dans ce paysage, par exemple. Eh bien, C'est la même chose dans l'univers. Euh, le rayon de courbure de l'univers est beaucoup plus grand que euh, notre univers observable. Et enfin, une autre chose séduisante pour l'inflation, c'est l'explication, la génération de perturbations de l'espace-temps. Où on sait que l'espace-temps tout jeune souffrait de fluctuations quantiques, n'importe quel champ de la nature. Et l'inflation cosmique permet de passer de taille, disons, d'une taille typiquement de 10 puissance moins 8 mètres à des tailles de 10 puissance 18 mètres en, en un battement de cils. Eh bien, les fluctuations quantiques se retrouvent de la taille d'amas d'étoiles. En une fraction de seconde, et donc ce sont bien ces fluctuations quantiques qui nous semblent détectées, qu'on sent, que, que, nous, oui, que, que nous voyons, à travers les grumeaux du fond diffus cosmologique ici. Et donc c'est ce que l'on essaie de, de prouver en faisant des études statistiques de ces grumeaux et en se convainquant que elles sont issues, ces grumeaux sont issus de fluctuations quantiques. À noter que hier. Et euh, eh bien, euh, a été remis le, le, le prix de, de Grebeur de cosmologie, euh, justement sur euh, sur des chercheurs pour trois chercheurs qui ont participé de façon forte à, à ces études d'observation du fond diffus cosmologique pour justement sonder cette physique de l'inflation à travers l'étude du fond diffus cosmologique. Okay, je continue de dérouler l'histoire des premières minutes de l'univers. On arrive à une époque, 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang. La température continue de baisser. On est maintenant à 10 puissance 15 Kelvin. Et là, l'univers est composé d'une soupe de quarks, d'antiquarks et de photons. L'énergie est telle que des quarks et des antiquarks sont formés en permanence à partir de l'énergie pure. Matière-antimatière se recombine et donc s'annihile, comme vous le savez, produisant deux photons de très haute énergie. Deux photons peuvent s'associer pour euh, euh, donner naissance, encore une fois, à des quarks et des antiquarks. Et finalement, c'est une soupe extrêmement chaude de matière et d'antimatière et de radiation euh, qui remplit euh, l'univers. C'est aussi le moment où le boson de Higgs apparaît. Ça vous, donc vous aurez l'occasion d'en reparler dans, euh, demain, il me semble. Et donc, les particules commencent à avoir une masse. C'est comme ça qu'on sait que, enfin, c'est à ce moment-là où euh, donc le boson de X, par exemple, a un couplage fort avec les quarks qui donc ont une masse plus forte. Le boson de X a un couplage un peu plus faible avec les particules légères, telles que les électrons, qui ont une masse plus légère et pas de couplage avec les photons qui n'ont pas de qui n'ont pas de masse. Un petit peu plus tard, à 10 puissance moins 6 secondes, le, la température est à 10 puissance 13 Kelvin, c'est ce qu'on appelle le quark freeze-out. On est dans l'époque des hadrons, donc la formation des protons et des neutrons. Les, les quarks qui étaient libres auparavant forment donc les protons et les neutrons de façon dominante, d'autres particules également, mais surtout ceux-là. Et donc où les quarks deviennent, deviennent confinés par triplé grâce à la force forte, donc à l'échange de gluons entre quarks, up et down, à la fois à l'intérieur des protons et des neutrons. Les neutrons qui sont connus pour être instables ne, ne, ne se désintègrent pas encore. Déjà, il y a trop de neutrinos en cette soupe qui leur empêche de, de se désintégrer. Et puis surtout, l'univers est, est trop jeune encore. On a 10 puissance moins 6 secondes, alors que le temps, la demi-vie de désintégration des neutrons, c'est 15 minutes. Un euh, centième de seconde après le Big Bang, 10 puissance 11 Kelvin, c'est le nucleon freeze-out, donc on a les protons et les neutrons qui euh, se dissocient euh, des photons et qui existent comme des particules libres. Euh, les électrons et les positrons sont à l'équilibre avec les photons, on va en parler juste après, et les neutrinos et les nucléons sont à, à l'équilibre. Donc là, une seconde après le Big Bang, 10 800, donc 10 milliards de Kelvin, on est à l'équilibre thermique entre électrons et positrons, donc les positrons c'est l'antimatière de, de l'électron et donc on a des photons de très haute énergie, des rayons gamma et donc c'est comme l'histoire avec les quarks juste avant donc deux photons se combinent et donnent matière et antimatière et l'énergie est conservée, E égale mc2 et donc c'est un, un, un bain de photons et de matière et d'antimatière c'est l'époque des leptons, donc des particules plus légères euh, là c'est... Euh, ce que je viens de dire, on est vraiment à l'équilibre thermique. Donc là, vous comprenez, en comprenant ce, ce bain chaud, en voyant ce bain chaud, euh, ça explique pourquoi le fond diffus cosmologique et, et l'étude de, de la qualité du corps noir, lorsque l'on l'observe, ça, ça montre vraiment que, voilà, lorsqu'on observe le fond diffus cosmologique et son équilibre thermique, on, on voit ici, il est expliqué par cette physique, justement. Euh, d'équilibre de, de, de, de, entre matière, antimatière et photon. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que ce processus produit un nombre égal de particules de matière et d'antimatière et qu'à un moment donné, si le processus de production de paires ou de confinement de quarks s'arrête, toutes les particules de matière et d'antimatière finissent par entrer en collision et donc l'univers est composé, dans ce cas-là, uniquement de photons. Euh, donc, c'est intéressant de voir que si on a une quantité égale de protons, de, pardon, d'électrons et de positrons, tout peut s'annihiler, et donc on a un bain de photons et on ne serait pas là pour en parler. Donc l'univers ne serait que lumière. Ce qui serait un peu triste, mais ce que l'on peut faire, c'est qu'on compte le nombre de photons du fond diffus cosmologique, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, et on peut en inférer, euh, en estimer l'excès euh, de matière sur l'antimatière qu'il y avait dans l'univers primordial, et on calcule qu'il y avait l'excès d'une particule de matière sur 10 milliards. Donc l'univers aujourd'hui ressemble à ça. On a une particule pour 10 milliards de photons, euh, tous ces photons qui sont donc issus euh, du nombre de, de, de particules de matière et d'antimatière qui se sont annihilées euh, voilà, juste avant que nous, nous apparissions. Euh, une seconde, c'est aussi le moment où les neutrinos euh, sont libres de circuler dans euh, le plasma primordial. Donc, on sait qu'à l'instar du fond diffus cosmologique, il y a un fond diffus de neutrinos qui n'est pas encore détecté avec les, la technologie actuelle. Donc vous aurez un taux juste après moi sur, sur les neutrinos. Euh, sur, oui, sur neutrinos. C'est aussi une seconde l'époque où les neutrons commencent à se désintégrer en protons, électrons et antineutrinos. Et à la fin euh, de ce processus de désintégration, on a environ un neutron, ici en bleu, pour cinq protons dans le, dans le plasma primordial. Entre 3 et 10 à 15 minutes après le Big Bang, on est à 1 milliard de degrés euh, Kelvin. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Donc, ici, les, les neutrons se désintègrent en protons, protons et neutrons s'associent pour former du deutérium. Le deutérium, avec un proton, peut former de l'hélium-3, de l'hélium-4, parfois, si l'énergie est suffisante, de l'hélium-7 ou du beryllium, avec donc des chaînes de réaction qui sont bien connues. Et ce qui est important de comprendre, comme c'était clair dans l'esprit de Gamow, avec l'expansion de l'univers qui nous fixe, la température, euh, l'évolution de la température en fonction du temps. On ne peut pas faire euh, tout ce qu'on veut dans ces, dans ces réactions. Et donc, à la fin, euh, lorsque la température chute en dessous de 10 puissance, euh, on va dire 8 Kelvin, environ à 10-15 minutes après le Big Bang, la température est trop faible pour que le, les processus de fusion aient lieu. Et donc, ça fixe une bonne fois pour toutes les quantités de matière, à savoir protons, deutérium hélium 3, hélium 4, etc. Et donc ça, c'est vraiment un des succès de la théorie du Big Bang, c'est la prédiction très précise de la quantité d'hydrogène, d'hélium, de lithium, de beryllium dans l'univers d'aujourd'hui et à travers d'énormes ordres de grandeur. Donc c'est ça qui est vraiment très important. Comme je l'ai dit, donc la fusion au bout de 10 à 15 minutes n'est plus efficace et les seuls cas de fusion... Euh, qu'on pourra avoir dans l'univers plus récent, ça sera à l'intérieur des cœurs, des, des, des étoiles supermassives qui permettent de, de former tous les éléments, euh, le reste des éléments euh, du, du, du tableau périodique. Et donc, toutes les, les matières, euh, toute la matière dont nous sommes composés. Euh, voilà ce qui fait dire à Hubert que nous sommes des poussières d'étoiles. Mais bon, la, la majeure partie de, de la matière est formée euh, au moment du Big Bang, donc les éléments légers, à savoir hydrogène et hélium. Okay. Enfin, à 380 000 ans après le Big Bang, la température chute à 3000 degrés Kelvin et c'est le moment où les électrons peuvent venir s'associer, tourner autour des, des noyaux d'hélium et d'hydrogène. À ce moment-là, l'univers devient neutre et les photons, la lumière, est libre de circuler et c'est ce qui donne naissance à la surface de dernière diffusion et donc au diffus cosmologique que l'on observe aujourd'hui avec euh, tous les... Tous les télescopes que j'ai mentionnés précédemment, voilà, et que l'on peut voir notamment avec Planck. Donc cette photo, c'est l'image de ce plasma primordial au moment où les photons ont pu s'échapper euh, du brouillard. Voilà, je vais pas, je vais m'arrêter dans une minute juste pour vous dire, et c'est relié à ce que disait Joe à la fin de sa présentation, ces brisures de symétrie, donc qui fixent euh, cette histoire euh, des, des forces qui donnent naissance aux forces, euh, les quatre forces fondamentales, elles sont fixées, ces découplages sont fixés par la valeur que prennent les, les constantes fondamentales, et euh, on, a envie de, on, on se questionne sur le fait pourquoi ces valeurs fondamentales de G, de E, H, C, qui finalement donnent une histoire thermique de l'univers qui permettent à la vie d'émerger. Ça paraît euh, un peu incroyable. En fait, un simple changement dans la constante de gravitation, si elle est un peu plus forte, fait que euh, les grumeaux s'effondrent trop rapidement euh, sur. Euh, sur euh, les grumeaux du plasma primordial s'effondrent trop rapidement sur eux-mêmes. Et donc, les, les forces électromagnétiques sont trop faibles, ce qui fait que la formation de, de molécules telles que l'ADN ne sont pas possibles. Donc, il y a vraiment un, un, un réglage fin des paramètres qui semblent un peu improbables et la théorie de l'inflation, si on la généralise, euh, eh bien euh, nous permet de penser que nous vivons non pas dans un univers, mais plutôt dans un schéma de, de multivers. Donc, si je reprends ce schéma bien connu de l'histoire de l'univers, comme j'en je ai, euh, ai parlé juste avant, donc on vit dans un, une, un univers beaucoup plus large que ce qui nous est donné de, de voir, mais cet univers très large n'est finalement qu'une poche d'univers parmi une multitude d'autres possibilités où les valeurs des paramètres fondamentaux, G, E, H, etc. Donc, les valeurs sont différentes et donc il y a d'autres univers dans lesquels l'inflation a toujours lieu ou n'a pas encore commencé, bref, d'autres réalisations d'univers où la vie n'a peut-être pas émergé. Donc, c'est ça qui est euh, euh, une des théories disons, en vogue aujourd'hui et une des généralisations de la théorie de l'inflation. Donc, on vit dans une de ces poches d'univers. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josquin. Et donc, euh, nous avons le temps pour quelques questions. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Oui. Oui, vous pouvez juste dire votre nom. Et... Non, moi, c'est Pierre Chambou. Oui, et en fait, je n'ai pas bien compris, là c'est à la fin de, des 380 000 ans, là, pourquoi la, la lumière peut se libérer quand les électrons se recombinent avec les noyaux là. Oui, donc euh, la lumière auparavant est chargée, et donc il euh, ah, ah. y a une interaction électromagnétique donc, euh, la, entre photons et, pa et particules chargées que sont euh, essentiellement les électrons et les noyaux, euh, donc, euh, donc qui sont à 25% ce sont les noyaux d'hélium et 74% les, les protons de, de l'hydrogène. Et donc, au moment où la matière devient neutre, par définition, c'est le moment où les, les photons peuvent s'échapper. Et encore, ce n'est pas, pas un instant fixe, hein, donc il y a encore un peu d'interaction qui se passe, mais disons que voilà, c'est le moment où les, les électrons sont libres de circuler dans ce brouillard de, de particules neutres. Vous avez dit que la lumière était chargée, c'est ça Non, non, non, non. Ah bon. Non, non, la, la, la lumière rentre en, en euh, interagit avec la matière chargée. D'accord, okay. Merci. Merci. Euh, D'autres questions okay. J'aurais une autre question éventuellement. Oui, oui. Oui, ça serait. Euh... Sur les différents équilibres que vous avez évoqués, là, donc je n'ai pas pu noter, mais euh, en fait, c'est des équilibres entre, -à -dire que, entre la matière et la lumière, c'est ça, ça se recombine, il y a autant dans un sens que dans l'autre Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'un photon suffisamment énergétique, E égale MC2, peut spontanément créer une paire de particules et d'antimatière. Il y a autant de, oui. de voilà il y a autant de création à partir de photons de paires de particules que euh, à partir de paires de particules de création de photons. Exactement. Donc c'est des choses qui sont très connues hein, qui sont observées euh, notamment au LHC à Genève. C'est mmh. vraiment la, la base de la physique des particules et euh, qui est aussi une des illustrations de la donc des fluctuations quantiques. Hein. C'est-à-dire que euh, un simple clignement de de cils euh, vous fermez les paupières, vous regardez, c'est complètement un autre paysage qui s'offre à vous. C'est-à-dire que en permanence, il y a des créations et des annulations de, de matière et d'antimatière. Mat ce qui, qui nous pousse à faire une description statistique euh, de ces états de matière-là. Une question également à ce, à ce sujet. Du coup, c'est la matière qui l'emporte. Et non pas l'antimatière. Est-ce qu'on sait d'où vient ce gain pour la matière et non pas l'antimatière Non, pas totalement. C'était un des sujets justement compliqués de, enfin, compliqué. Un des sujets de recherche en physique fondamentale aujourd'hui. Donc il y a quelques asymétries qui sont remarquées. Je pense que vous en parlerez plus dans les dans dans les présentations de physique des particules. Mais à ma connaissance, ce qui ne permet pas d'expliquer totalement cette asymétrie. Et donc, c'est un des, des mystères de, de, cette, de ce scénario, de cette histoire. Merci. Moi, j'aurais aussi une question éventuellement, si on a le temps. Une, une dernière question, oui. Oui, oui. oui j'aurais une question. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne directement, parce que j'ai un peu raté le début. Euh, c'est par rapport, euh, finalement, à la, à la finitude de l'univers. Parce que parfois, on lit que l'univers est infini, mais si on regarde la, la théorie de, de l'inflation, apparemment, l'univers, évidemment, il arrête de grandir et il y a une expansion qui est un peu plus lente, mais du coup, il ne serait pas infini. Oui, alors les deux sont possibles, fini ou infini. En tout cas, il est très grand par rapport à ce qui nous est donné de voir. et C'est ce que j'ai voulu dessiner dans ce schéma-là, qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire que si l'univers est fini, par exemple, ça va être la taille de la soucoupe bleue ici. Et donc, nous, ce qui nous est donné de voir, c'est cette petite partie-là mais c'est possible que le bleu, ici, soit infini. En fait, on n'en sait rien du tout. Euh, S'il est fini, euh, c'est possible. Dans les barres d'erreur euh, de la géométrie de l'univers, il peut être légèrement euh, courbe. Donc, on peut vivre sur une sphère, mais elle est vraiment gigantesque, cette sphère. Et euh, donc, euh, très probablement, on n'y aura jamais accès, euh, enfin, à la limite de cet univers. Parce que si, euh, si on part d'un Big Bang et qu'il y a une inflation, forcément, il y a quand même, il y a quand même une finitude quelque part. Quoi. Voilà. Oui, alors, oui, alors c'est souvent le, le, le truc à comprendre, c'est-à-dire que le Big Bang, ce n'est pas un point de l'espace-temps, c'est juste que la trame d'espace-temps est extrêmement dense, euh, extrêmement dense, mais elle peut être elle-même infinie. D'accord. D'accord, donc c'est juste que la trame d'espace-temps peut être infiniment D'accord, mais ça, ça n'empêche pas que celle-ci puisse être aussi infiniment euh, étendue. <rire> ouais, c'est deux infinis qui se contradisent, mais mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc on peut vivre dans un univers infini et toujours avoir un Big Bang. Faut faut pas croire que le Big Bang c'est une explosion dans un point d'espace-temps. C'est vraiment le, le concept à, à garder en tête.